Ok les gars, dans le shop, euh, le, le shop sera en description, donc où tu pourras vous, vous, vous acheter des petits trucs, des petits côto-côté, euh, des petites tasses de café, euh, bah, des petits chandails et tout. Euh, exemple, euh <tousse> on appelle ça déjà Un sac d'éduc, euh, chandail et tout, euh, petit autocollant et tout. Donc, euh, vous pouvez aller tout de suite, c'est disponible, hein. donc euh, go.